Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous présenter ce que nous allons faire pendant cette quatrième semaine. Que savez-vous à ce stade Pendant la première semaine, on a vu les bases. Pendant la seconde semaine, on a vu les problèmes liés au partage de données dans un environnement concurrent. On a vu les solutions, on a parlé de ressources critiques, de sections critiques, etc., etc. Et pendant la troisième semaine, on a vu à la fois les moniteurs de dehors et les pièges que sont l'interblocage. Et la famine. Qu'allons-nous voir cette semaine Cette semaine nous allons nous intéresser à un objet qu'on trouve beaucoup qui est le serveur multithreadé. En fait quand vous avez énormément de requêtes à traiter la plupart des serveurs que vous attaquez et eh bien ils ont une structure qui est relativement complexe, ce n'est pas simplement un fil d'exécution, thread ou processus qui répond à une demande, mais il y a un système de sous-traitance pour traiter les demandes, de façon à exploiter d'abord le paralysme intrinsèque des machines sur lesquelles ils s'exécutent, mais aussi à euh, permettre d'avoir une disponibilité immédiate pour traiter d'autres requêtes pendant que euh, les requêtes qui doivent être traitées sont en cours de traitement. Donc ce serveur multithreadé, on va le voir ici comme un exercice qui va nous permettre de réviser tout ce que nous avons vu jusqu'à présent et on va le décliner à la fois cette semaine et vous allez voir on va en manger du serveur multithreadé. On va en profiter aussi pour faire un petit rappel sur la géricité en java pour pouvoir utiliser un certain utilitaire pour la concurrence qui sont génériques, donc on a besoin de la généricité à ce stade là. Et en fait, ce qui est intéressant c'est qu'on va voir que ces composants types remplacent des choses qu'on a déjà implémentées ou qu'on aura implémentées auparavant. C'est intéressant de savoir qu'en Java on a ces dispositifs mais c'est aussi intéressant de savoir comment ça fonctionne à l'intérieur parce qu'il y a des langages pour lesquels ces mécanismes, ces composants n'existent pas. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, merci de votre attention, à bientôt.